dans le nakjamu biru mu bestak amat corona virus jengah kamen dal nak kidi aliusal di mer buger jawai jawai temit aksok namsi di sal dalat aji Chibori nengak cibor event besar aliusal dal di hamleni janggoro jadi corona virus dadi dal Obe khibar nak Daldi dal di hamleni kontrutiv tam aymini direct nak ginaw post bobe nak benen khibar dal di waduh hamleni aliusal kiko walu domu Jangrobi bi modi aksok namsi di sal mbir bu Jabaru war di aliusal mom biñu ko fan le jëlé jangoro coronavirus bi mom dafa hamle nini rek chauffeurum bi moddi ki ko information nak ñu bari senegali dat sénégalais don hamle rek ni ki di seforo, madame Salbi bi mom mo jangoro coronavirus ci fami sallene wayé nak li ci bess moddi ki di ndey mbir dafa gen, dal di wedi, dimé bamou sét wéthi ni mom corona route ki sout corona badi ko walé mom chauffeur bi ñu doon wax ame hamlenani dafa daw bi positif bobe xibar nak likoy gëna deugal site bi di leral.net def na kentulay katanam ba jot mbokk chauffeuru jabarou aliou sall kami bobe sax hamleni xamlé ni seen dom gi dara tamit benen mbir bo xamanteni chauffeur bi modi accusation yi nga xamanteni n'ambi def nako. tamit Hamlenani lennani jamoun le di madame Salle jod am permis de kondi danaka upu mo dawal babam bapam. Moum se forbi nak kham upu dune an ak king modi madame salle nak bui dawal tiginao lay tok manam tignan am distance nena lolo rek moy y ni mom walukoko tay walukoko elek lach bisampo modi kidi ki di madame Sal fan la waraj dong jangoro di coronavirus n'egam se ou à l'oucou. La chapqa communautère, la chapqa communautère, la